Tout le monde ça sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir le troisième duel. Le premier c'était contre Tork. Le deuxième c'était contre Tars. Le troisième c'est contre Xari. Alors le quatrième, je sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire contre qui vous avez envie euh, que je joue. Finalement, tous les dimanches. Vous le savez, à midi, il y a le duel. Le duel, c'est quoi? C'est un BO2, euh, donc deux game, 2-0 ou 1-1, dans le mode battle contre un autre streamer, youtubeur. Voilà, une personnalité que, que vous aimez bien. Euh, donc cette semaine, ce dimanche, c'est euh, Xari. Les deux decks que euh, j'ai joués dans ce match, je vous les présente très rapidement. Alors il y a le Ramp euh, Kang, euh, qui est un deck Kang. Enfin, entre guillemets, un deck avec Kang. c'est pas un deck Kang, mais c'est un deck avec Kang. Il n'y a pas véritablement de deck Kang. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo euh, hier, si je ne dis pas de bêtises, sur euh, le Ramp Kang. Je vous invite à aller voir, en tout cas sur, euh, sur Kang. Euh, voilà, une version avec Electro, avec Wave, un truc un petit peu big. J'adore Magneto, donc je rajoute Magneto. Chavez, c'est la carte-clé du deck parce que ça permet d'augmenter énormément les probabilités d'avoir Wave et Electro. Sandman qui casse énormément de deck. Leech qui casse énormément de deck. Et évidemment, la combo qu'on aime, qu'on a beaucoup voulu jouer, finalement, qui n'a jamais été top meta Et là, c'est top meta euh, C'est un des 10 meilleurs decks du jeu à l'heure actuelle. Black Panther avec Zola, avec Odin. C'est hyper, hyper cool. Donc voilà, ça, c'est un des decks que je joue. Et évidemment, le Serra Control, mais Serra Control version toxique. Oui, alors j'ai pas encore fait de vidéo sur ce deck, j'en ferai peut-être demain ou après-demain. Euh, donc une version, euh, alors un poil différente, un peu plus surprise que la version, donc peut-être un petit peu plus intéressante finalement en tournoi, en tout cas en tournoi où l'adversaire ne sait pas ce que l'on joue. Euh, donc euh, en fait, euh, voilà, moins stable, mais plus surprenant, il y a de l'azmat. Il fait moins 1 euh, aux, aux, à toutes les créatures, mais il y a du Luke Cage qui fait qu'on ne prend pas de réduction. Il y a la typhoïde également, donc c'est assez intéressant. Il y a le Maximus qui fait des points. Donc voilà, une version presque un petit peu plus euh, combo, peut-être un peu moins contrôle, mais très très très intéressant. A euh, noter que vous connaissez la règle du, euh, de, de ce BO2. S'il y a un 1, on rejoue euh, dans plusieurs semaines ou plusieurs mois dans un BO3 pour savoir qui est le gagnant, et si jamais il y a 2-0 pour l'un ou 2-0 pour l'autre, bah, si jamais vous avez envie qu'on refait, qu'on refait, qu'on refait, qu qu refait, pardon, j'ai du mal à parler là, bref, qu'on rejoue un match, <rire> c'est plus facile, qu'on rejoue un match plus tard, euh, bah, vous le dites dans les commentaires, genre ouais là, ce, cet adversaire était cool, euh, voilà, même s'il y a 2-0 pour l'un ou pour l'autre, n'hésitez pas à le dire, bref, les commentaires c'est votre, votre espace de, de, de liberté, si je puis dire, donc dites ce que vous voulez, sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti, on démarre tout de suite contre Xary avec le premier deck. Attendez, je vais euh, récupérer son petit code. Bim, bim, bim. Euh, on va démarrer tout de suite avec le euh, Ramp Rampkang. On va commencer par Rampkang et ensuite on, on jouera le euh, Serra euh, Toxic. Let's go Tryhard. Alors vous avez le petit tracker euh, bah, juste en haut de moi euh, pour vous montrer les cartes qu'il reste tout simplement. Vu que je vais tryhard, je vais un petit peu l'utiliser. Alors, l'avantage de ce deck-là, finalement, c'est que euh, le snap est assez facile. Parce que c'est soit on a électro, soit Wave et on peut snap. Mais sinon, finalement, bah, notre sortie sera naturellement lente. Donc, on n'utilisera pas le snap. Donc, euh, je pense que là, c'est une situation où s'il snap, je suis bien embêté. Par contre, si j'ai ma troisième draw, en tout cas ma draw du troisième tour, et que je n'ai pas Wave ni euh, électro et qu'il snap, bah, dans ce cas-là, je pourrais tout simplement partir. Donc on a la wave. Bah le truc, c'est qu'on a ça. C'est-à-dire que ça va changer les emplacements. Donc je pense que c'est pas mal de commencer à profiter du labo de chouris avec nos cartes. Et puis dans tous les cas, il y aura un changement de lieu. Donc je pense que ça reste cool. Euh, on peut faire le docteur. On peut faire le black panther. On a le, la zola. C'est dur à dire. Il y a Est-ce que leash est très bien dans ce match est-ce que Lich est très bien dans ce match euh, Le truc, c'est qu'on veut enchaîner. Après, il y a Sandman. Mais Sandman, c'est pas forcément incroyable. Ah oh là là, il fait une belle sortie avec déjà les 5 les euh, pierres. C'est dur à dire. Je crois que je vais quand même Doom. Je pense que je vais quand même Docteur Doom ici. Il y a le Thanos. Wow, wow, wow. C'est fat, hein. C'est fat, c'est fat. Bon là ça va switcher. Bon je snap pas, mais c'est bien il snap pas, ça me va. Hein. Donc là on peut faire un leash, on peut faire un Black Panther. Euh... C'est dur à dire. Peut-être Black Panther. Des limites on peut tenter la Zola à gauche, on verra. Il y a la Chihulk. Intéressant. Bon. Écoutez, on va faire le Kang. Comme ça, on va prendre l'information. On va prendre l'information de son play. Ah, J'aurais dû snap, je suis bête. Ah, avec Kang, il faut snapper. My bad, my bad. Pas le réflexe encore du Kang. Bah ben ouais, parce que dans tous les cas, je reviens en arrière. Ok, donc il va juste faire dino à droite. Il va dino à droite. Euh, ok. Dino à droite. Je pense que ça se tente la Zola, c'est une chance sur deux. Je pense qu'une chance sur deux, ça se prend ici. Ouais, je pense qu'une chance sur deux ça se prend Si je mange Black Panther c'est bon Ok Nice Là vous voyez c'est une game qui est intéressante Parce que bon déjà j'ai fait une erreur, j'aurais du snap évidemment Mais je pense que à partir du moment où il a les, les, les... Après il connaît pas forcément mon deck Mais je pense qu'il vaut à wave En fait c'est dur à dire Je pense qu'il a peut-être raison de pas snap parce qu'il joue avec plein de pierres après, il fait de la value avec ses pierres, mais en même temps, il joue plein de pierres et il peut s'exposer à un Killmonger. Si jamais je joue un deck contrôle, et genre qu'il fait un snap un peu agressif, et que j'ai le Killmonger, bah finalement, c'est un snap qui se retourne contre toi. Donc, euh, mais peut-être qu'à partir du moment où il voit wave, il doit snap en mode bah là, j'ai vraiment une belle sortie, de toute façon. Euh, alors, je ne suis pas sûr que le match-up soit très bon, mais ma main elle est quand même intéressante, avec cet électro. Donc je pense que c'est quand même un snap qui se réalise ici. Electro, Sandman. Ça dire Odin, mais... Oui, dans l'absolu. Les effets continus sont doublés ici. Ok. Magneto, c'est une carte que j'aime bien. Je l'avais pas mis au début, mais je trouve que ça fait des points. Et parfois, on a juste envie de faire Magneto, Zola dessus. Vous voyez, c'est con, mais ça fait beaucoup de points. On a le Black Panther avec la Zola. La question c'est est-ce qu'on fait Sandman On peut Black Panther. On va faire un truc comme ça. On va Black Panther. Je pense que je vais pas Sandman. Je vais Zola sur Black Panther. Est-ce que je Kang maintenant il a snap. Je pense que je, vu qu'il snap, je vais contre-snap. Et Kang, qu'est-ce qu'il peut faire ici Il peut faire aéro peut-être. Je snap à la fin. Je fais Zola maintenant. Là, il va juste faire un monstre, non J'ai envie de faire Zola maintenant Mais... Je crois que je vais faire Zola maintenant En fait l'idée c'est que derrière je peux faire Odin sur Zola Et en fait ça va bouffer... Ok Galactus Ah Il y a un gars là. Hein. J'aurais du Kang. Hein. Enfin, j'aurais du non, mais ok. Donc là, c'est intéressant. On a un Kang. Pour prendre l'info. Et en fonction, on passe. Tout dépend s'il si arrive à. Si notre Magneto fait gagner. Ouais! Ah dommage, c'était, on pouvait faire, euh... c'est la difficulté de Kang, c'est que parfois on va le faire T5, parfois T6 C'est l'avantage par rapport à Daredevil, c'est que c'est un truc qui peut vraiment être un peu plus polyvalent Donc là il a le cnul qui est 20 34, ok Et les effets continus sont doublés, Dak. Donc on va passer, hein <rire> Écoutez, on va passer Ouais, euh, sinon il y avait quoi Est-ce que mon Magneto aurait bloqué son Galactus Je crois pas C'était que des petites cartes Je pense que dans tous les cas je me prenais un, un Galactus dans le visage J'avais mon Black Panther à droite Je pense que le Black Panther je pouvais pas le mettre à ah, remarque si Si je faisais direct Odin sur Black Panther J'aurais été énorme Et je pense que je battais son cnul qu parce que je mettais pas les Black Panther à, à gauche Je pense qu'il y avait moyen de faire un truc un peu bourrin comme ça Ouais. Je pense qu'il y avait moyen de faire euh... Donc là on a concede hein. C'est juste qu'on a concede avec le bon bouton, c'est-à-dire le deuxième. Et comme ça, si lui il concede aussi, ça fait égalité. Si on concede avec le premier et que lui il concede, bah on perd. Bon, on a l'info. C'est important. Ah, je sais que Xari il aime bien les decks euh, les decks Galactus. Ah c'est dommage, on avait une jolie main, mais j'avoue que Galactus nous bat. Ça nous a battu ici. Je pense pas que ça nous batte tout le temps parce qu'on a leash. Ça C'est pas mal pour nous. Ça peut bloquer son deck. Mais en même temps, ça bloque le nôtre. Là, on n'a pas une bonne main. Si il snap, on est censé partir en espérant juste qu'il snap T3. Je pense que les snaps, il doit aller faire T2 justement pour bloquer ma range T3. Donc, euh... je pense vraiment qu'il doit snap T2 et pas T3. Parce que là, maintenant, j'ai l'info de mon T3. Ouais le matchup il est bon avec Lich, mais faut l'ish quoi. Il faut quand même une belle main quoi. Et je pense que le matchup est quand même pas mal vu que c'est un deck basé autour de Galactus. On arrive à bloquer le Galactus, ça par exemple c'est pas mal. Bon il va souvent Galactus. Quand même. Est-ce qu'on le bat bah, On le bat si on fait Black Panther au mid. Ou Lish into Black Panther into Odin. J'aime bien. Hein. Non. Death. Intéressant. Bon. Il a snap, mais on n'est pas si mal hein. On a un Doom qui nous ouais, fait, c'est dur là. On a vraiment loupé tous les tours. Snap. Mais Snap Kang, Snap bluff Kang. Dommage, on avait un, un vrai con, on avait un vrai contre, un vrai contre -leech. Ok, donc lui il fait aéro à gauche. Ok, bon ça change rien. Je pense que pas gagnable à cette situation. On a on a joué qu'une carte sur 5 tours. Ouais, c'est intéressant. Je... Il y a la Death, il y a la Wave. C'est intéressant le fait qu'il y ait Death dans son deck. Ça veut dire qu'il joue Killmonger. Donc ouais, parce qu'il peut y avoir que Wave Galactus dans l'absolu. Et ça veut dire il y a Wave, Death... Il me dit « Ah ouais, tu peux snap après Retreat ?» Yep, tu retournes en arrière. Totalement. Ok, main horrible. Bon, ça c'est un bon lieu pour nous. Ça c'est un très bon lieu pour nous. Parce qu'on a les Docteur Doom, on a les Zola. Ça c'est plutôt un lieu... Bah justement le trône il est intéressant quand on joue euh, Magneto Parce que finalement lui s'il a Magneto il va battre mes, mes, ma, ma puissance L'île de Muir Bon il faudra un Electro, un Wave Allez Allez Ah zut Bon. L'avantage de Zek c'est que c'est un deck combo Et les decks combo sur Marvel Snap c'est cool parce qu'il y a le Snap Donc le win rate, on s'en fout Même si on a notre combo une fois sur trois ça suffit le problème c'est que là on fait vraiment des sorties dégueulasses. Mais en fait c'est les cubes qui vont compter, vous voyez. Donc euh, c'est pas comme sur un jeu traditionnel. Typiquement sur Hearthstone, sur un jeu comme Magic, si on gagne qu'une game sur 3, bah ça marche pas. Par contre, gagner une game sur 3 ou une game sur 2 avec un deck comme ça, c'est largement suffisant. Bon, en vrai, j'ai gagné à gauche. Hein. Faut juste que je gagne à droite. Qu'est-ce qu'il va nous faire et Kang, là. Wave. Ouais. Bah, techniquement, euh... on a la Zola au mid. Donc, normalement, on est pas mal, hein. On va lui faire un Snap Kang. Et en vrai, euh, Zola sur Black Panther, euh, on a 18 à gauche. 18 à droite. Il fait Aero. Ok. Il fait Aero. C'est pour ça qu'il Snap. Intéressant. Euh... Doom ferait pas gagner. Ah, c'est dommage là. Cette shi-Hulk dégueulasse de surcroît en pixel. Euh... Ouais, je pense que malheureusement c'est un, un retreat ici. Ah, dommage, on a eu qu'une fois Electro. Et cette game là, on s'est fait avoir par Galactus Knull. Comme quoi, hein, c'est chaud hein. Là on s'est fait vraiment avoir par la surprise Normalement les decks Galactus c'est pas des decks qui sont forts en format comme ça C'est des decks de ladder Parce qu'il suffit d'avoir Galactus Mais là le problème c'est que finalement c'était vraiment le double spot horrible Dans le sens où on a pris Galactus en moins 4 Et derrière bah, trois fois d'affilée on n'a pas eu Electro Donc finalement ce qui explique les moins 8 ici Enfin les 2 euh, fois d'affilée derrière donc moins, moins, moins 8 c'est ça Donc c'est pas de chance Là il faudrait Electro Ouais c'est vraiment pas de chance c'est dommage vous pouvez avoir de la chance en tournoi, vous allez me dire. Que de la chance en, en format comme ça, mais. Le compétiteur, j'ai envie de tout gagner. <rire> ah zut, dommage. Parce que la probabilité est, no est énorme. Hein. En fait, la meilleure carte du deck, c'est la Chavez. La Chavez, elle fait que vous allez avoir presque pratiquement 2 games sur 3, vous allez avoir Electro Wave en main de départ. Peut-être même un peu plus de 2 games sur 3. À peu près 3 games sur 4. Bon. On est devant. Je vais faire le Kang maintenant. Ah j'oublie de snapper à chaque fois Il y a Galactus à gauche Ok Il y a Galactus à gauche Intéressant C'est quoi C'est Leash into Black Panther En général ça fait gagner ça non Dommage de ne pas avoir de magnéto. Hein. Oh, si on avait magnéto, on prend wave. Ah, c'est frustrant. Et je pense que c'est ça. Hein. C'est l'iche à gauche. On va faire ça. Oui, le snap sert à rien, on est déjà à deux. Je pense que le lich quand même, ça casse son knul, ça casse son death. Il peut pas, peut pas jouer grand chose, le troll. Je pense que Black Panther into, euh, into Odin. Voilà, on va piocher Chavez, mais lui ne le sait pas. Ah, il y a la chourie. Par contre, il peut pas jouer grand chose. Hein. En vrai, ouais, de bah, toute façon, euh, c'est pas comme si nous, avons, nous avions le choix. Hein. Il peut pas jouer death, on est d'accord. Il y a Thanos. Ah, frustrant. Là, si on avait Magneto, vous voyez, on gagnait. Ou alors si on avait tout simplement Electro Wave. Bon, GG. 1-0. Bah, C'était vraiment compliqué. On a vraiment malheureusement pas eu de chance. C'est dommage parce que le deck est extrêmement stable. Bah, vous l'avez vu en vidéo. Euh... GG. Il rend fou que Zary ait des MDR partout. J'ai fait le deck le plus cher de ma collecte. Ouais, mais il est cool en vrai. Euh... Je vais créer... Je vais jouer avec le toxique maintenant. Ok. Ouh, allez, on se, mène... on se fait pas mener de zéro quand même. On se fait pas mener de zéro. Ah là là, c'est trop frustrant d'avoir usé. J'ai eu une seule fois Electro T3 et c'est la fois où je me suis fait Galactus en mode surprise. Peut-être que à ce moment-là, je dois Kang T5 au lieu de garder Kang T6. Clairement, ça change tout. Là, c'est la dernière game. J'ai Magneto. Le match-up est hyper bon parce que j'ai Lich qui contre beaucoup de ses cartes. J'ai le Magneto qui peut contrer Galactus. J'ai beaucoup de points. Franchement, le match-up, il est. Alors, c'est difficile parce que je pense que c'est un deck qui n'existe pas vraiment. Comme dit là, il me dit sur Discord, j'ai fait le deck le plus cher de ma collègue. Donc, il a mis toutes les grosses cartes. Donc, euh, c'est un deck qui est un peu hors méta, mais en même temps, c'est tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de deck méta. Vous voyez Enfin, même les decks hors méta sont forts. Il n'y a pas de différence de win rate entre le meilleur deck du jeu et le pire deck du jeu, même si c'est loin d'être le pire deck du jeu. Mais voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. Et. Ok, ça c'est un peu relou. Angela. Oh, ça peut être un match mirror. Jotunheim. En fait, le Jotunheim, on s'en fout parce qu'on a Luke Cage. Donc, je vais snap. Franchement, hein, je pense que je suis vraiment pas mal avec mon Luke Cage. <rire> je vais aider par le Jotunheim là. Parce qu'on a à peu près les mêmes packs, on verra. On marque qu'Angela se peut jouer dans plein de choses. Mais voilà. Le, le fait est que je pense qu'on a un match-up qui est délicieux. Mais que voilà, sur un format tournoi comme ça, c'est ça qui est intéressant. Ah, d'Ardeville, peut-être pas ce que je pensais. En fait j'aime bien faire typhoïde ici. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant, remarquez En fait, je veux juste que ma typhoïde elle baisse pour pas prendre Chang-Chi. En fait, je veux juste qu'elle soit à 8. Là il Spider-Man mais on s'en moque. On peut rien jouer bah, il a plus qu'une carte à jouer là à moins qu'il joue un docteur doom en tout cas c'est pas ce que je pensais il y a daredevil il y a spider man il peut faire professeur x sur professeur x il a perdu nightcrawler ah oh, ou nightcrawler peut être relou on a killmonger ok on a le killmonger qui est cool ça veut dire qu'on va pas le cage bon, On Azmat pas. On va juste faire. Euh... Azmat et Killmonger ici. Bah, pas Azmat, plutôt. Pourquoi une... oh, Azmat Non. Le cage et Killmonger. Je pense qu'il s'attend pas du tout à le cage en vrai. C'est moi qui l'init. Je pense qu'il s'attend pas à Luke Cage. Let's go. Let's go, let's go. Valkyrie. Ah. ah non, mais Valkyrie, je prends pas les effets de Valkyrie. Vamos. <rire> c'est pour ça que c'est trop cool le petit côté. Le match. <rire> il me dit le match horrible. Euh, le ma... Ah bah ouais, Valkyrie, on a, on a Luke Cage, c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous voyez, notre deck, il est un peu moins fort que le deck Shuri. Mais juste, bah, lui, si on avait pris Shuri par exemple. Euh, bah let's go hein. Évidemment on va jouer deux. Euh, si jamais on avait pris Choury on, on Valkyrie c'est à éventre Choury Parce que souvent c'est un, un truc qui peut revenir de temps en temps Moi quand je stream il y a certains Viewers qui me disent Ah Fiche le deck Choury c'est trop fort et il y a que ça pour passer fini. Déjà c'est faux il y a 100 decks pour passer infinie. Pas 500, 100 Mais en vrai euh, J'aime bien les arts ici c'est vachement surprenant Bon, Dardeville c'est vraiment la pire carte contre nous parce que nous on va toujours faire Serra. Quoi son deck Est-ce qu'on a besoin d'une Scarlet Un Vibranium peut-être Nightcrawler. C'est bizarre qu'il nightcrawler pas dans Dimension Noire. Parce que là il peut prendre Killmonger. Je vais peut-être même le faire dans la curve. Non il y a Typhoid. Typhoid ici. man ok. Donc, ouais, il a le, le ville, il prend zéro info parce qu'on va toujours faire Serra, quoi. Alors, hyper intéressant. Hyper. Là, vous voyez le côté surprenant, là Là, on l'adore, la... ça aurait été pareil. Hein. Franchement, dans sa tête, il avait gagné. Et même si on avait que Killmonger, il gagnait. Et juste le. Bah, ouais, parce qu'il avait Valkyrie. Donc, c'était vraiment un. Là, c'était vraiment le setup de 8, quoi. Et vous voyez le côté surprise, il est quand même intéressant. Après, je pense que la liste elle est moins stable. J'ai beaucoup, j'ai pas mal, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais j'ai pas mal testé cette version et je la trouve moins stable que la version de Serra contre le classique. Parce qu'en fait, Maximus c'est un truc qui est difficile à jouer T3 parce que tu fais piocher l'adversaire. Donc c'est pour ça. C'est un deck qui est beaucoup plus fort sur le T6, mais qui est moins stable dans euh, T2, T3, T4, dans cette euh, espèce d'enchaînement comme ça, genre, enchantement, j'allais dire. Ok. Donc on a le cage. On va faire Nova Killmonger à la fin, Zabou le Cage. Let's go. On fait des points. On va faire des points. À droite, à gauche. Ah c'est beaucoup de points quand même hein. au mid. Hein. Après je peux prendre chang mais je suis pas sûr qu'il y ait chang dans son deck. Mojo, ouais on a cassé Mojo, c'est génial. On a cassé Mojo, c'est incroyable. Et le Spider-Man, mais ça suffit pas. Vamos. Bah écoutez, on s'aurait été un stomp de part et d'autre. Hein. Il m'a mis euh, il mis presque 10-0. Il m'a mis 10-2 la premier match. Là je lui mets 10-0. Et puis euh, C'est cool. Ça veut dire qu'il y aura euh, un autre match. Alors. Pas tout de suite, mais peut-être dans un mois, dans un mois et demi, euh, peut-être dans deux semaines, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y, euh, y aura un autre BO, cette fois BO3, pour vraiment décider du vainqueur. Donc, euh, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ah j'étais, C'est dommage, j'étais mal parti dans le match, mais je suis content, ça finit super bien. Euh, donc, c'est encore plus cool finalement, 1, -1 que 2-0, mais je n'ai pas fait exprès hein, de me faire <rire> éclater sur le premier match. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis... Ah, très bien. Et n'hésitez pas à me dire euh, dans les commentaires euh, si vous voulez qu'on rematche. Bon, normalement, vous, allez, vous voulez qu'on rematche, mais on sait jamais. Si jamais vous ne voulez pas, mais normalement vous voulez. Bref. Allez, euh, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.